Bonjour à tous, à chacune et à chacun d'entre vous. La tradition des vœux invite à identifier ce qui ne change pas et ce qui change. Alors ce qui ne change pas, c'est par exemple le superbe panorama des Pyrénées vu depuis la mairie de Pau. Et c'est rassurant et c'est enthousiasmant. Et puis ce qui change, change souvent avec beaucoup de risques. Nous venons de vivre l'explosion de la guerre en Europe avec l'agression de la puissante Russie sur l'Ukraine pour l'annexer et pour la soumettre. Et, et la résistance de l'Ukraine a pour nous tous une signification très importante. Mais cette guerre a eu des conséquences terribles, des millions de réfugiés, des centaines de milliers de morts, et puis on parle même de déportations, de prises illégales d'enfants. Euh, toutes choses qui sont terrifiantes et inacceptables. Et donc, euh, le, la résistance des Ukrainiens est notre résistance à tous. Et puis, euh, ça a déclenché aussi une terrible crise énergétique, une terrible crise euh, monétaire d'inflation, euh, de hausse des prix généralisés. Et tout ceci est évidemment, pour nous, un incroyable défi, pour nos sociétés, pour l'Europe tout entière, un incroyable défi. Puis on entend des bruits qui sont alarmants venus d'Extrême-Orient. On voit la situation de la Chine face à la pandémie. Et puis on voit le délitement des sociétés occidentales qui sont parfois très durement déstabilisées, je pense aux États-Unis. Et nous, en Europe, nous, la France, nous pourrions être dans ce désordre mondial un point de repère et un point de ralliement. Parce que nous avons des valeurs qui sont précieuses. Mais il faut corriger les difficultés que nous avons, il faut corriger les difficultés de l'école, on ne peut pas rester avec euh, cet affaiblissement perpétuel. Il faut corriger les difficultés du système de santé le fait qu'on ne trouve plus de médicaments. On avait fait avec le Haut-Commissariat au Plan une analyse sur ce sujet il y a près de deux ans. Et voilà que ce que nous indiquions, c'est-à-dire y compris le doliprane, mais aussi les anti-inflammatoires, mais aussi les anti-cancéreux, les antibiotiques. Tout cela vient à manquer alors que nous avons été très souvent les inventeurs de ces produits. Pays de pointe. Placés aujourd'hui dans des difficultés euh, inextricables euh, parce que on a laissé partir loin la fabrication de ces produits. Et puis, système de santé, euh, la présence de médecins dans de nombreuses spécialités, de nombreuses zones du territoire. Et puis, il faut résoudre euh, la question de l'utilisation de l'argent public. C'était facile quand les taux étaient à zéro. C'était facile et probablement utile quand les taux étaient à zéro, d'emprunter de, pour faire mieux vivre et mieux produire le pays. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. faut qu'on s'occupe de l'organisation de l'État. Des défis qui sont des défis considérables et que nous pouvons affronter. Alors simplement, il faut euh, des qualités que nous devons mobiliser. La première, même si ça surprend, c'est l'optimisme. On ne fait rien si on a peur et on ne franchit pas la montagne si on si n'a pas la volonté d'arriver au sommet. Deuxièmement, c'est la lucidité. Ça ne sert à rien de pousser la poussière sous le tapis. Il faut de la détermination pour résoudre les questions qui se posent. Troisièmement, il faut une vertu que la France n'a pas facilement, il faut de l'unité. Hélas, l'ADN du pays, trop souvent, c'est sa division. Or, il n'existe aucun pays dans le monde qui réussit à survivre à la division intérieure, intestine. Si nous avons ces trois vertus, optimisme, détermination, unité, alors je n'ai pas de doute, la France a affronté de bien plus graves dangers et elle dépassera cela. Et si elle le fait, à la fois dans sa vie commune et dans l'attention que nous portons les uns aux autres, parce que ça compte beaucoup de faire des vœux personnels, notamment pour ceux qui rencontrent des difficultés. Si nous avons cette attention les uns aux autres en même temps que la volonté commune et que la solidarité que nous devons avoir entre nous, alors je ne doute pas que 2023 sera une très bonne année pour la France et pour chacun d'entre nous.